Salut! Lexie et moi, nous nous préparons à faire des ombres avec nos mains. Ah! Oh. Ben, est-ce que tu veux jouer avec nous? Oh oui! <rire> Parfait! Voilà! Oh, merci! De rien, oh. mademoiselle! <rire> Josée va créer une ombre sur le drap avec sa lampe de poche. You. Et c'est à nous de deviner ce que c'est! José, est-ce que tu es prête? Eh oui! Super! <rire> et toi, tu es prête? Allons-y. Ombre, sombre, sombre, sombre ombre, dévoile-toi qu'on te voit. Oh! Regarde bien ce que je fais avec mes mains. Oh! Wow! <rire> Regarde l'ombre que Josée a créée. Ça ressemble à... Hmm. Mais ça ressemble à quoi? Je crois que je vois de belles petites moustaches. Est-ce que tu as deviné, toi? Allons voir si tu as raison. Josée? C'est l'ombre de chat. Oh, wow! <rire> Bravo! Bien joué! <rire> Maintenant, c'est à ton tour d'essayer de faire des ombres chez toi. Bonne, Bonne chance! chance.